Le mode de vie zéro déchet ce n'est pas recycler plus, en fait il signifie recycler moins grâce à la prévention des déchets. Bea Johnson a rencontré un succès mondial avec son livre Zéro déchet, dans lequel elle décrit comment elle et sa famille vivent sans produire de déchets depuis 2008. Il suffit de... Euh, tout simplement suivre cinq règles dans l'ordre, donc euh, de refuser euh, le superflu, de réduire le nécessaire, de réutiliser en remplaçant tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable et en achetant occasion Ensuite en recyclant ce qu'on qu ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser et enfin en compostant le reste. Ce mode de vie fait euh, énormément d'économies. Euh, D'ailleurs, mon mari, lorsqu'on s'est lancé, il m'a dit « J'ai bien peur que cela nous coûte trop cher, parce que je te vois aller faire tes courses en vrac euh, au marché de producteurs, ce qui a la réputation d'être de coûter plus cher. Tu vas au magasin bio, etc. Euh, » Et donc, je l'ai incité à comparer nos relevés de banque entre le mode de vie avant le zéro déchet et après. Et c'est là que s'est aperçu qu'on faisait 40% d'économies. C'est dû au fait que, un, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Euh, Aujourd'hui, on est heureux juste avec le nombre d'affaires qu'on a, avec l'inventaire qu'on a, et on achète donc que pour remplacer ce qui a besoin d'être remplacé. Donc un t-shirt qui est trop petit, une chaussure qui est trouée, et lorsqu'on va acheter ce remplacement, on l'achète d'occasion, qui par définition coûte moins cher. Mais ensuite, on achète notre nourriture en vrac. Il faut savoir que lorsqu'on achète un produit qui est emballé, 15% du prix couvre le coût d'emballage. De donc par définition, bah, euh, acheter en vrac fait d'emblée 15% d'économie. Mais ensuite, on a remplacé tout ce qui est je par une alternative réutilisable. Donc cela signifie que notre argent n'est plus investi dans la décharge parce que c'est ce qu'on fait lorsqu'on achète des produits qui se jettent. C'est littéralement acheter donc des produits que l'on va envoyer donc à la décharge que l'on jette dans ces c'est comme jeter son argent par les fenêtres. Donc nous on a remplacé tout ça par des alternatives réutilisables. Donc ça nous a permis de faire des, des économies qui sont cumulables à long terme et qui nous ont d'ailleurs même permis d'installer le solaire sur le toit et, et, bien, et donc de se payer des activités qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer faire sans le, avant le zéro déchet. On en a beaucoup appris sur le recyclage en adoptant ce mode de vie. On a appris qu'il y a tout un tas de matières plastiques qui, non seulement sont-elles euh, toxiques lors de leur fabrication, elles le sont aussi lors de leur utilisation, puisqu'il y a tout un tas d'emballages qui se transfèrent aux aliments et ensuite euh, pose des problèmes de santé euh, mais ensuite il y a très peu de plastique pour lesquels il y a des marchés de recyclage euh, donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de, de produits donc de plastique qui, qui, euh, qui sont donc voués à la décharge donc on considère vraiment ces matières là comme des produits bien qui, qui, sont, euh, ben, qui sont donc construits ou conçus pour finir à la décharge donc on les évite à tout prix on va choisir les métaux, le verre, le carton euh, et le bois à la place. On a pu prouver donc que, euh, euh, que c'est applicable partout dans le monde puisqu'on a pu inspirer des milliers de personnes partout à se lancer, euh, que ce soit en Australie, euh, en, euh, en Belgique, en France, euh, en Inde, euh, en, au Brésil. D'ailleurs, on m'a invité au Brésil pour partager mon mode de vie comme le mode de vie du futur. Donc c'est vraiment pour montrer qu'il ben, y a de l'intérêt pour ce mode de vie partout. Et lorsque vous aurez lu Zéro déchet, n'hésitez pas à le partager